Vous le savez, je me permets à chaque fois de changer l'étymologie des mots au besoin quand c'est quelque chose qui me touche, genre exceptionnel, genre apostahide, n'existe pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler du côté apostahide que nous avons, nous autres les humains, mais qu'on n'exploite pas suffisamment. C'est une maman qui travaille beaucoup, elle est en configuration monoparentale et donc, elle prend une nounou à chaque fois qu'elle doit rentrer un peu tard. Ce soir-là, elle était invitée. Donc, elle appelle la nounou habituelle qui lui garde ses deux enfants. Sauf que la, la nounou est une petite jeune de 18 ans et qui est un peu perché. Ça arrive à cet âge, on est un peu perché. Donc, elle avait un petit copain. Les petits enfants dormaient. Il y avait un petit bébé de 7-8 mois. Le petit garçon qui, faisait 6 ans, qui avait 6 ans. Et elle s'est dit, bon, ils ont mangé, ils dorment, ils se reposent. Qu'est-ce qui peut arriver ?« Ouais, loup. je vais faire un petit tour avec mon petit copain en moto. Il vient d'acheter une moto, je reviens vite, vite, ni vu, ni connu. » Et c'est ce qui se passe. Donc, elle ferme la porte à clé des gamins en disant, comme ça, s'ils sortent, il n'y a pas de danger parce qu'il y a les escaliers qui sont à l'étage. Au moins, ils, sont, ils vont pleurnicher peut-être un peu, mais au moins, ils sont en sécurité, ils sont dans leur chambre. Elle sort, manque de peau. Pendant qu'elle est absente, une lampe est tombée dans la chambre des enfants et il y a eu le feu, ou dans la maison, je ne me souviens plus. Toujours est-il que les enfants ont été réveillés par le, le, les flammes et par l'odeur euh, du brûlé. Le petit essaye d'ouvrir la chambre, il n'y arrive pas, il toque, il toque, il toque, il n'y arrive pas. Quand elle arrive, elle, elle est complètement estomaquée, la maison est complètement en feu. Et tout de suite, elle voit le scénario catastrophe. Elle s'est imaginée euh, en prison toute sa vie pour non assistance à personne en danger parce qu'elle a quitté la maison alors que sa fonction première, c'était de surveiller les enfants. Elle était à deux doigts de tourner de l'œil jusqu'au moment où elle se retourne et elle voit les gamins. Et en fait, elle voit les gamins, mais elle comprenait pas. Elle a dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Comment vous avez pu faire ça Donc la maman n'était pas encore arrivée. Elle lui dit, dis-moi, mais comment tu as pu les faire J'ai essayé d'ouvrir, j'ai crié, j'ai crié ton prénom. Et comme tu n'es pas venu, j'ai essayé d'ouvrir la portière, j'ai pas réussi. Et puis j'ai vu qu'il y avait une fenêtre. Et puis je me suis dit, j'ai pas réfléchi, j'ai cassé la vitre de la fenêtre. J'ai pris mon petit frère, je l'ai mis sur mon dos. J'ai pris le drap, j'ai enroulé le drap sur la fenêtre. Je suis arrivée jusqu'à l'arbre. Et puis j'ai enfilé l'arbre d'une branche à l'autre. Et puis j'ai marché du branche à l'autre, et après j'ai sauté sur le toit, après j'ai ressauté sur un autre arbre, et me voilà. Et pendant que le gamin racontait son histoire, les gens disaient oh, « mais c'est impossible, il a que 6 ans, oh, il a ah. sauvé son gamin, son frère en même temps qu'il n'a que 8 mois, oh, mais c'est impossible !» Et il y avait un, un traître non loin de là, qui a écouté l'histoire, et leur a dit « Non, c'est possible, tout simplement parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là un adulte pour leur dire que c'était impossible parce que si à ce moment-là il y avait un adulte qui leur avait dit mais c'est impossible ce que tu essayes d'entreprendre et tu essayes de faire, effectivement il serait mort à l'heure qu'il est Combien de fois on n'a pas rencontré des personnes qui disent « Ça, tu veux faire ça ?»« Mais tu es fou, jamais personne n'a réussi, tu ne seras pas le premier quand même. »« Pour qui tu te prends Tu veux faire ça ?»« Mais c'est impossible, laisse tomber, ça n'arrivera pas. »« Tu as des rêves trop grands, sois un peu réaliste. » On a une expression qui dit « Mais elle, quand on parler la c'est la même chose. » C'est la même chose. Et pourtant, on a de limites que les limites qu'on s'est imposées. Dans les deux cas, vous avez raison. Si vous dites que c'est impossible, vous avez raison. Si vous dites que c'est possible, vous avez raison. J'ai un très bon exemple. En ce moment, j'écoute beaucoup les audios parce que je fais la route Casa Raba Et je me dis, c'est un temps mort. Mais c'est un temps mort que j'ai envie de bien utiliser. Donc, je me suis abonnée à un, un logiciel. Enfin, une, une... Comment on appelle ça, Naby Les trucs que tu achètes sur Play Store Les applications. <rire> voilà, j'y arrive. J'ai acheté une application où on peut télécharger les audios, euh, acheter les audios et les écouter. Et une des histoires que j'ai entendues, c'est des fois l'engagement public est très important. Un des exemples que l'auteur donnait, qui est Gary V, il disait, Mohamed Ali, à l'âge de 21 ans ou 20 ans, il disait, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le, le meilleur... Euh, en fait, le meilleur euh, boxeur au monde, etc. On l'avait filmé, mais il avait fait un engagement public tellement fort, tellement important, que son cerveau ne pouvait faire qu'une seule chose, euh, accomplir ce qu'il avait dit. Et des années plus tard, parce qu'il n'est devenu ce qu'il a déclaré être que des années plus tard. On lui a remontré ses vidéos, il a dit « oui, je me rappelle du jour où je l'ai dit, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il n'a pas entendu le mot « impossible », parce qu'il n'a pas prêté le flanc aux critiques, parce qu'il n'a pas laissé les parasites extérieurs, ce que j'appelle, il y a deux types de parasites. Je ne parle pas des parasites que vous trouvez dans les lits, les acariens, les trucs, les mûches et tout. Non, il y a deux types de parasites vivants, parlants, et qui ont un cerveau. C'est les casseurs de rêves. Et les voleurs de tripes, de, de, de, de rêves. Les casseurs de rêves, les casseurs de tripes et les voleurs de rêves. Si vous avez ces deux parasites dans votre vie, franchement, là, comme ça, vous n'hésitez pas une seule seconde. Parce que ni ils font ce que vous êtes sur le point de faire, ni ils vous laissent faire ce que vous êtes sur le point de faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est soit voler votre rêve et votre énergie, soit casser votre, votre tripe. Alors, les casseurs de tripes, non. Les voleurs de rêves, Non. C'est les seules personnes, à part vous-même, qui seraient capables de transformer ce qui est possible en impossible. À partir d'aujourd'hui, faites-vous l'engagement d'éliminer le mot « impossible ». Ce que je fais régulièrement, c'est à chaque fois que je suis quelque part dans une bibliothèque et que je vois le mot de la bibliothèque, je vois un dictionnaire, je vois le mot « impossible », je le vois, je, je, bas, je sors un stylo et je gomme, je rature le « im ». Ou alors, je mets un apostrophe. Ça fait « I am possible » ou oh « la possible » psychologiquement parlant, je refuse le mot impossible. Tout à l'heure, avec Nabil, on était en train de parler. Il a dit « Ah, je me suis mal réveillée. Ah, ça sera impossible pour moi de passer une bonne journée. » J'ai dit « Pas avec moi. » Parce que tu t'es mal réveillée, Nabil, qu'aujourd'hui, tu vas faire en sorte pour que ta journée soit la plus merveilleuse qui soit parce que c'est toujours possible. Voilà pour aujourd'hui. C'était Nahid Rashad avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Souvenez-vous, il n'en faut pas plus que ça pour changer. Aida et là, il